j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez remarqué, je ne fais pas des vidéos tous les jours. Je regarde un petit peu aussi euh, l'actualité donc euh, bon. Donc forcément, ça limite aussi mes tirages hein. donc, Je ne sais pas si vous avez regardé ce qui s'est passé hier le 24 septembre. Il y a eu un audit euh, en Arizona pour le comté de Maricopa et en fait euh, cet audit donc extrêmement sérieux, extrêmement officiel, j'ai envie de dire et eh bien a prouvé qu'il y a eu fraude. Dans les élections, en tout cas pour le comté, encore une fois, de Maricopa, il y a eu 17 000 bulletins de vote et des brouettes, on va dire 17 000 environ, qui ont été comptés doubles. Bon, Alors quand on sait que Joe, il a gagné avec un écart de 10 000 voix, euh, évidemment, euh, eh bien en ce qui concerne le comté de Maricopa, qui fait partie de la Résonna, eh bien évidemment, euh, ça remet en, en question déjà les élections, qui ne sont pas valides. Et évidemment, ensuite, eh bien, il va y avoir audit pour le reste des, des États. Bon, alors je ne sais pas trop comment ils vont faire, parce qu'ils ont mis déjà neuf mois à compter 2 millions de votes à la main, hein, de tout vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je m'attends quand même euh, à une décertification des élections. Voilà. Bon, donc c'était une information importante. Alors, mais on va revenir à la France... Donc, euh, je pense que la question que vous posez tous, c'est est-ce qu'on va gagner Est-ce qu'on va gagner Est-ce qu'on va gagner la bataille Donc, c'est cette question-là que j'ai envie de poser. Est-ce qu'on on va gagner Alors, est-ce qu'on va en sortir Ça, c'est une autre question. À mon avis, il va y avoir énormément de sacrifices. Hein Donc, en sortir, euh, bah, j'espère, mais avec beaucoup, beaucoup de, de sacrifices et de difficultés. Mais la question la plus importante, c'est est-ce qu'on va gagner donc, c'est ça. On va regarder tout de suite. Alors, par rapport aux gens, évidemment, qui veulent nous imposer en esclavage. Je crois que cette fois, tout le monde a compris. Alors, la coupe, c'est malhonnêteté, pardon, ici, voilà, malhonnêteté et dépression. Donc, les gens malhonnêtes qui, effectivement, nous poussent à nous replier sur nous-mêmes et à nous isoler. Oui, c'est exact. C'est bien ce qui se passe, hein. D'ailleurs, je crois que les gens euh, non seulement commencent à en avoir marre, mais deviennent de plus en plus agressifs et dépressifs. Il y a un vrai problème. Hein, qui va, à mon avis, va aller en s'accentuant. Alors, est-ce qu'on va gagner On va mettre six cartes simplement, pour ne pas trop se perdre dans les cartes. Hein. Est-ce qu'on va gagner Puis éventuellement, j'irai voir si je peux refaire encore, euh, recouvrir avec d'autres cartes. Alors, on a ici un envol. Donc la liberté. Ici, on a un accident quelque chose d'imprévu. Là, on a alors, un conseil qui est demandé. Hein. Alors Ça peut être les enfants, mais pas forcément. En tout cas, c'est un conseil qui est demandé. Ici, il y a des gros ennuis. Là, il y a alors, le chant ou la musique. Et là, on a évidemment la politique sanitaire. Évidemment. Alors, on va les recouvrir parce que pour l'instant, je ne sais pas quoi dire. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on va gagner Donc le peuple, est-ce que le peuple va gagner hein, Puisque là, c'est vraiment le peuple contre les gouvernements. Alors, le ou les gouvernements, puisque en Australie, ils ont des gros problèmes, ils se mettent à tirer sur les gens maintenant. C'est vraiment de pire en pire. Voilà. Donc, bon. Alors, aimer. Ouais, aimer la liberté. Ici, on a la disgrâce. D'accord Donc, ça, c'est des gros ennuis, ici. Alors Je ne sais pas pour qui sont les ennuis, par contre. Donc, il faudra, faudra les voir. Ici, on a l'expert. Alors, un expert qui provoque un imprévu ou qui provoque un accident. Là, on a un homme. D'accord Donc, euh, un homme qui, euh, qui chante. Là, on a une femme, tiens, cette fois. Ok. Qui donne un conseil ou qui demande un conseil. Et on a une joie. Ah Alors... Moi, ma première impression, c'était pas que la joie, enfin, pardon, c'est pas que la joie, elle est pour les médecins, c'était que la joie, c'est pour nous, par rapport au sanitaire. Donc, on va aller regarder. Donc, en tout cas, il y a l'intervention d'un homme, il y a l'intervention d'une femme, il y a de la joie par rapport aux au problèmes sanitaires, et il y a un expert qui provoque un accident, ou qui apporte un imprévu dans la situation. Je vous rappelle que la question, c'est, est-ce qu'on va gagner et là, il y a l'amour de la liberté. Et là, il y a la disgrâce. Alors, on va aller regarder pour qui est la disgrâce. Qui est cet expert par lequel, ou par qui, pardon, arrive l'accident Quel est cet homme qui, euh, qui chante Alors, euh, ça peut être quelqu'un qui harangue, quand, un joli mot en français, hein, quelqu'un qui euh, ameute les populations, qui rassemble les populations, par exemple une femme, ici, qui demande conseil, à qui on demande conseil. Et ici, de la joie par rapport au, au sanitaire. Et puis, on va remettre encore une carte, ici. Voilà. Alors, on va commencer par aimer. Alors, aimer, donc, amour de la liberté, mais sacrifice. Des choses que l'on tranche. Donc, de la douleur, des victimes, ici. disgrâce par rapport euh, aux gens... Pour moi, c'est le nouvel ordre mondial. Alors, pas toujours, hein, mais j'allais dire aux gens qui ont une idéologie. Donc là, disgrâce pour eux. Parce que je vois pas qui ça peut être. Le peuple, il n'a pas une idéologie que je sache. Hein. Le peuple, il est patriote. Mais ce n'est pas les questions idéologiques. Donc là, disgrâce à mon avis pour le euh, le nom, le nouvel ordre mondial. Hein. Ça fait vraiment penser à ça. Ici, un imprévu. Donc, euh, un imprévu pour euh, par rapport à un expert qui est en train de semer des graines. D'accord, ici un homme qui avance lentement mais sûrement, ça peut être euh, Philippot par exemple, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, peut-être qu'on ne le connaît pas encore, je ne sais pas. Ici une femme qui est pour l'instant euh, à l'arrêt, euh, qui a mis les choses de côté, une femme qui demande conseil, je demande, c'est pas Marine, non, hein, bon. Alors je, je préfère tout de suite vous avertir que euh, je ne vous dirai pas mes opinions politiques, hein. je ne fais pas polémique dans ce tirage, hein. Bon, moi, je suis pour euh, une personne sincère pour la France, point. Bon, maintenant, les politiciens tels que je les connais, je ne leur fais pas confiance. Bon, Florian, éventuellement, peut-être. Et encore, vous savez, je suis très, très euh, prudente. Donc, euh, voilà, on va dire je suis neutre, OK Comme ça, les choses sont fixées. Alors, ici, la joie... Ah, ben oui, ça, c'est intéressant, dites-moi, parce que là, on a effectivement la joie par rapport euh, donc au sanitaire, mais ça va passer par des affrontements. Hein. Donc, ce que je peux dire, c'est que allons nous gagner Eh ben, euh, j'espère que oui. En tout cas, il y a cette carte-là qui est en train de me dire oui, puisqu'il y a disgrâce avec des gros ennuis pour le nom, un hein, nouvel ordre mondial, je ne vais pas le rajouter à chaque fois, donc pour le nom, mais alors l'amour de la liberté passera par des choses très difficiles. Et de la violence, ici, vous remarquez d'ailleurs que première carte, dernière carte. On va les recouvrir. On va les recouvrir, en fait, les six petites cartes que j'ai rajoutées. Voilà. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à ne pas accepter de perdre nos libertés. Parce qu'une fois qu'elles sont perdues, c'est fini. On ne les retrouvera plus. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, aimer... Et se libérer d'eux. Ah ben, franchement, on peut pas mieux. Hein. Se libérer d'eux, effectivement, donc, euh, de des contraintes. Et c'est aussi se libérer d'eux. Mais par contre, vous voyez que pour se libérer de, des contraintes, eh bien, on doit se, aussi se libérer de quelque chose. Donc, c'est les sacrifices qui vont être nécessaires pour retrouver euh, la liberté. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Bon. Ici, contraintes. Ouais, donc, en fait, le nom euh, va être soumis à des contraintes. Et du coup, ils vont tomber en disgrâce. Ici, notre fameux expert, il est en colère. Les, les grains de la colère, les, les graines de la colère ici. Donc, il y a vraiment des gens qui se battent. Hein. Des, des experts. Alors, ça peut être les experts juridiques comme Maître Bruza, par exemple. Bon, il n'y a pas que lui, mais enfin, il en fait partie. Hein. Et qui vont faire qu'il y a des choses qui vont se casser. Donc, des imprévus. Imprévus, non prévus, évidemment, par le nom. D'où euh, le problème ici ah bah, regardez ce que je sors quelqu'un de bienveillant hein, donc un homme bienveillant qui est en train de haranguer les foules moi pour moi euh, c'est pas quelqu'un qui fait de la musique hein. c'est quelqu'un qui est en train de faire des discours si vous voulez mais de façon harmonieuse puisqu'on a un instrument de musique et là euh, qui effectivement euh, qui poursuit son chemin sûrement mais lentement enfin lentement mais sûrement plutôt et qui ramène les foules alors cette fameuse femme bah, je me ce c'est pas Marine moi hein parce que là, elle demande conseil, mais vous voyez que, bof, on ira regarder d'ailleurs après, dans un autre tirage, si elle a des chances de, de gagner, mais vu son thème astrologique, moi, j'ai pas l'impression. Bon, maintenant, je peux me tromper. Hein. Bon, en tout cas, il y a détruire. Détruire et mise à l'arrêt. Hein. Alors, ici, angoisse. Ouais, donc, il va vraiment y avoir des choses difficiles. Donc, joie par rapport à la politique sanitaire. Euh, angoisse, alors, certainement aussi pour ceux euh, qui sont euh, dans le domaine médical et qui font la politique sanitaire, c'est eux qui ont l'angoisse, mais il y a des affrontements. Écoutez, le tirage, il est quand même pas mal. Oui, il me dit qu'il y aura bien disgrâce pour le nom, parce qu'ils seront soumis à des contraintes, d'ailleurs qu'on va les recouvrir, mais par contre, encore une fois, il y aura des sacrifices. Donc à mon avis, il y a des gens qui vont beaucoup souffrir dans les histoires d'affrontements hein, que je retrouve ici. C'est tout le problème. C'est que la guerre, est-ce qu'on est en guerre Là, c'est vrai que l'autre, il l'avait dit, hein, Manu, nous sommes en guerre, oui. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas compris que c'était la guerre entre lui et le peuple. Maintenant, je crois que tout le monde a compris. Nous sommes en guerre, effectivement. La guerre contre les peuples. Et donc, la guerre, eh bien, dans toutes les guerres, il y a des, y a des victimes. Mais j'ai peur que ce soit ça. Alors, on va quand même remettre une carte ici. Une carte là. Alors, où est-ce que je pourrais encore en mettre une Alors, à votre avis, allez sur le là, ici, et puis sur cet homme-là. peut être intéressant. Donc, se libérer d'eux. Ouais, alors ça, c'est les bureaucrates. Hein, bureau, bureaucrate, hein, tout bête. Hein. Se libérer des bureaucrates, hein, des politiciens... Je pense que c'est ça, les bureaux vides. Ouais, donc ça veut dire qu'il y en a qui vont partir. Hein. Je le dis tout le temps, oui, je sais, mais bon, je vois quand même des démissions, moi. Après, ma foi, si les choses mettent du temps, les choses mettent du temps. Ça, ça, j'ai peux rien, par contre. Contrainte. oui, donc c'est ça. Ils vont se retrouver dans une espèce de, de goulet d'étranglement, ici, euh, le NOM, hein, Nouvelle ère Mondiale. Ils vont pas être dans une situation confortable. Alors bienveillant, donc ça c'est être les gens en général. Hein, le... Bon, j'ai que deux personnes, mais enfin on va dire c'est les gens. Donc bienveillant envers les gens. Ici joie. Alors ça fait penser à des arrestations et de la violence ici. On a quand même deux cartes qui vont dans les histoires de violence. Hein. Vous avez l'espèce le... de marteau ici. Et vous avez des gens qu'on attrape par la main. Donc joie par rapport effectivement aux problèmes sanitaires. Angoisse pour ceux qui à mon avis vont se faire arrêter. Euh, soit arrêtés dans leur action, soit arrêtés pour aller en prison. J'espère en tout cas, parce qu'il y a vraiment des criminels. Hein. Je regarde beaucoup de documents sur Odyssée. D'ailleurs, euh, je vous encourage à aller regarder cette chaîne, hein, Odyssée.com, Odyssée avec un seul S. Il y a des documentaires, euh, comment dirais-je, plus qu'aux choquants euh, de la part de scientifiques qui révèlent vraiment, vraiment euh, de quoi a l'air le sang après euh, la première injection donc euh, voilà, je vous encourage à la regarder c'est euh, comment dirais-je c'est épouvantable voilà, j'ai cherché le mot, c'est épouvantable moi je sais pas comment les pauvres gens qui sont faits euh, euh, un vax je sais pas, je sais pas ce qu'ils vont devenir franchement, bon, bref quand je disais c'est criminel et je dis que c'est un génocide je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit mais non c'est pas un génocide si, si, c'est un génocide je pèse mes mots alors, allez regarder les, les, les documentaires. Euh, vous, vous comprendrez ce que je veux dire. Ici, alors, se libérer de... Ben bah oui, on a vraiment la violence. Hein. Se libérer des bureaucrates, donc des politiciens. Pour moi, les bureaucrates, c'est des politiciens ici. Par la violence et par les sacrifices. Donc, on a vraiment ici des histoires de, de confrontation d'affrontement euh, qui, euh, qui vont se faire. Et ça va être malheureusement, apparemment, la solution pour gagner. J'ai bien l'impression. Humilié, donc oui, donc c'est ça. Ils vont bien être humiliés, hein, le nom. Vous avez compris maintenant ce que c'est. Je ne le redis pas à chaque fois. Bon, donc ils vont être humiliés. Ici, euh, j'ai oublié de remettre une carte. Tiens, on va remettre. Hein. Donc cet homme bienveillant qui, euh, que je vois depuis euh, des semaines. Je ne sais toujours pas qui c'est. Alors, mentir, Alors, espérons que ce n'est pas lui. Alors, c'est peut-être quelqu'un... Euh, que l'on va accuser de mentir. Mais on à revoir, là. Et là, hésitation. D'accord. Angoisse, hésitation. Alors, est-ce que c'est hésitation pour les arrêter Alors, j'espère que non. On va remettre encore une carte. Alors, joie par rapport à la politique sanitaire. Hésitation. Alors, plutôt hésitation à continuer, à mon avis. C'est plutôt ça. Ouais. C'est ça. Hésitation. Et là, on va, une... Alors, on va remettre encore une carte sur la colère, là, pour savoir ce que ça va se passer. Euh... Ouais, donc colère par rapport à des gens qui sont criminels, c'est ce que je viens de dire. Là, on a quand même un beau soleil. Donc, à mon avis, c'est un homme bienveillant, donc euh, je ne peux pas donner de nom, qui rassemble les gens et que l'on va accuser de mensonge. C'est plutôt ça, en fait. On va l'accuser de mentir, mais il aura le succès pour lui. Là, on a, ah, bah on a encore notre Superman qui arrive décidément. Ouais, donc il y a bien l'intervention de quelqu'un quand même. Il hein. y a bien quelqu'un qui va devoir euh, faire bouger les choses et quelqu'un de positif. Allez, on va remettre encore euh, trois cartes pour finir. Puis après, on ira voir euh, Marine courage. Ben, je vous dis, cet homme-là, il est bien. Hein, J'ai que des belles cartes. Bon, mis à part mentir. Mais à mon avis, le, le mentir, c'est contre lui, en fait. Hein. On va dire qu'il ment. Mais non, mais cet homme, il ressort, il ressort en homme bienveillant et avec le courage. Il y a le soleil. Donc, il y a bien quelqu'un qui va intervenir. J'insiste. Et ça va être un homme. Ici, on a menacé. Ouais. Donc, en plus, cet homme-là, il va prendre des risques. Il va être menacé. Ou alors, il va menacer. On peut voir dans les deux sens. En tout cas... Il a du courage. Je pense que c'est le même. Hein. Je pense que c'est le même. Ici, qu'est-ce qu'on a On a résisté. Donc colère et résister par rapport à la au danger ou à l'adversité. Bon. Mais ici, alors bon, on va voir quand même qui c'est cette femme. Détruire, femme et détruire. Alors, est-ce que ce serait Agnès B Ça se trouve, c'est elle, hein. c'est pas Marine. On va voir. Parce que pour l'instant, on n'en entend plus parler. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est bizarre quand même. Hein. Elle est mise en examen, mais bon, il euh, n'y a rien qui se fasse. Alors, est-ce que ça pourrait être elle hein, On va voir. Qui demande conseil. Euh... Ouais, alors l'alcool, pour moi, c'est le, le vaccin, hein. C'est le poison. Et là, rentrer les moutons dans l'enclos. Ah, ça peut être elle. Hein. C'est ça se trouve, c'est elle que j'ai sortie. Je ne sais pas pourquoi elle interviendrait ici. Intimidée. Ouais. Alors, moi, qu'est-ce que j'avais vu sur Agnès J'avais quand même l'impression qu'elle allait donner des informations, mais que par la suite... Euh... Alors, j'avais dit qu'elle allait démissionner quand même, mais que par la suite, elle s'en sortirait. Hein j'avais dit qu'elle avait des appuis importants, si je me souviens bien. Eh bien, ça se trouve, c'est elle. Seule. Ouais. Alors, il y a quand même une solitude. Alors, détruire, et... Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, attendez, que je retrouve le truc, comme dit, euh, comme dit une autre personne, euh, dont je suis les tirages aussi. Euh, ben bah, oui, parce qu'elle est quand même en position d'apporter de... une certaine destruction, hein notamment au niveau de la politique sanitaire. Destruction... Euh... Puisqu'elle avait des informations qu'elle n'a pas communiquées. Elle a dit plein de mensonges. Donc elle peut détruire, par exemple, le gouvernement. Mais on voit que c'est en suspens. C'est mis de côté. Parce qu'à mon avis, elle va subir des intimidations. Hein, justement par rapport euh, au vax. C'est pour ça qu'on la voit demander conseil, ici. Elle va à la fois subir des intimidations et à la fois demander conseil. Bon, alors qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dis Hein, ce genre bah, tu te tais ou sinon euh, Voilà ça va être ça Et du coup elle va se retrouver un peu seul Mais il y a quand même le fait de rentrer au bercail hein, ouais. Donc euh, Je n'ai pas l'impression que ça va Apporter beaucoup, beaucoup de choses Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle intervient là Mais j'ai l'impression que c'est elle Alors il y a la, la vitesse Ici se dépêcher Et la femme et l'enfant ouais, Attendez on va recommencer encore Une autre carte la politique sanitaire. Voilà, ça que je voulais savoir si c'était par rapport encore aux histoires d'enfants. Ah bah oui, c'est ça. C'est se, dé se dépêcher euh, de donner aussi euh, le vax aux enfants et aux mères. Hein. C'est ça, en fait. Ouais, ils sont dans la course, là. Je suis en train de sortir un petit peu de choses. Alors, attendez-vous quand même, sur les dernières semaines, que les choses s'accélèrent. Plus de contraintes, plus... Euh, voilà, plus de, exactement, esclaves, exactement. Plus de pression pour devenir esclave, c'est exactement ça. Pardon, oui, bof, pas vraiment. Hein. Et le de pouvoir, ouais. Bon, on a des cartes ici qui vont encore dans le sens se dépêcher de rendre les gens esclaves. Alors pardon, c'est plutôt le, le pass à mon avis. Hein. Parce que je ne crois pas qu'ils vont, ils vont demander pardon à propos des effets secondaires, ça m'étonnerait. À euh, quoi que j'étais encore sur Agnès moi il hein. y a quelque chose encore qui va ressortir sur elle mais on n'aura pas beaucoup d'informations j'ai l'impression on n'aura pas beaucoup d'informations parce qu'il y a quand même la lutte de pouvoir là ils veulent vraiment inclure les enfants mais tout petits hein. ouais bon moi, cette histoire avec Agnès, effectivement, je pensais qu'on aurait éventuellement plus d'infos. Mais apparemment, bof. Elle va être trop intimidée, cette femme-là. Bon. bon. En tout cas, ça, elle ressort. Bon, alors, donc pour ça je vous en parle, parce que je ne vois pas si ça peut être sinon. En tout cas, est-ce qu'on va gagner Oui. Je pense que oui, on va gagner. On va pousser ces cartes-là. Elles arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On va gagner, mais alors ça va passer par de la violence là et là. Alors qu'est-ce que je pourrais poser comme question Qu'est-ce qui, qu qui va faire Quel va être l'élément déclencheur qui va faire qu'on va gagner, peut-être Ah, c'est pas vrai. Non mais je ne sais pas exprès, mais quand même, quand même, c'est quoi qui sort C'est l'armée. C'est pas possible. Alors, et allez, l'armée qui va, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'en sortir Réponse ici. Moi, je ne sais plus quoi vous dire, hein. je, je ressors dans tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'armée qui sort, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'armée qui sort. Alors, une hypothèse qui serait quand même la plus vraisemblable, et que j'ai vu aussi en astrologie, c'est que la violence va faire que les choses vont dégénérer. Ouais, ça c'est une hypothèse. Parce que sinon moi je, je sais pas je sais pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois je sors le à chaque fois je sors l'armée, c'est pas possible. Mais apparemment il faudra aller très très loin pour, euh, pour, pour, pour, pour, voilà, pour sortir de ce bazar. Et ça va passer par l'armée. Alors pour l'instant justement cette fameuse armée, si on considère que je suis toujours dans le thème, eh bien elle est à l'écart. Elle regarde. On va dire elle parce que c'est une armée. Même si évidemment c'est des hommes, hein. rival. Alors elle regarde, elle regarde le rival. Alors qui est le rival Ma foi, je ne sais pas. Est-ce que c'est les gens, le peuple, le rival, ou est-ce que c'est le gouvernement, le rival Cette histoire d'armée est assez bizarre. Hein. Vous avez promis un tirage, je recule quand même encore un petit peu, c'est vrai. Il y a comme un fardeau à porter pour l'instant. Ouais, ok. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, l'armée ne peut pas intervenir. Voilà, rigide. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont soumis à des règles. Pour ça, j'ai la carte de rigide. Mais ils regardent. Alors, rival, on ne sait pas qui est pour l'instant qui est le rival. Hein. En tout cas, ils regardent. Ils attendent. Ils essaient de voir un peu comment le, le vent va tourner, j'ai l'impression. Et ils sont soumis eux-mêmes à des contraintes ou à, des, à un fardeau ou à un devoir. Bon, pour l'instant, ils n'interviennent pas. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui ferait qu'ils interviendraient Alors, on va poser la question. Hein. À partir de quel moment est-ce qu'ils vont intervenir Death end. Ben Quand ce sera le, quand ce sera l'impasse. Voilà. Quand il n'y aura plus d'autres possibilités, quand on sera, euh, on va dire, à la fin de tout. C'est vraiment ça. Habitude. Ouais, bon, alors, habitude, par contre, je ne vois pas trop. Hein. Ils pas quand même pas l'habitude d'intervenir quand il n'y a plus rien aussi. Ouais, peut-être que si. On va voir. Et le go Ah bah oui, écoutez, le jeu, il sort bien. Et donc, ce sera à partir de, moment, de ce moment-là, effectivement, qu'il y aura le feu vert pour eux. Bon. Donc, c'est ça, en fait. Attitude, ouais. Alors, habitude, attitude, ça ressemble. Hein. Ouais, donc, c'est ça, en fait. Ils interviendront, donc, aller. Donc, euh, donc l'armée qui intervient, qui va. À partir du moment où, effectivement, il y aura pff, le mur. Et que là, leur attitude changera, et que là, ils se mettront en route, hein, ils auront le feu vert. Bon, ok. Vous avez remarqué que je sors quand même toujours la même chose. Hein, et je vous assure qu'on ne peut pas trafiquer les cartes avant, c'est impossible. C'est impossible. Donc, ça sort parce que, parce que quelque part, c'est écrit, quoi, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qui sort Eh bien, il sort qu'on va avoir pas mal de violence, mais vraiment... Euh, des disgrâces pour euh, les personnes qui nous gouvernent, hein, les contraintes, les disgrâces, l'humiliation. Une personne bienveillante qui intervient, qui va quand même être euh, discréditée certainement par les journaux, puisqu'on avait vu euh, mentir. Hein. Donc, on, on va, il va y avoir une politique de discrédit par rapport à cette personne qui ressort quand même euh, courageuse et bienveillante et qui aura le succès. Et ici, alors, soit c'est la personne que l'on menace, Soit c'est la personne qui menace, ça peut être dans les deux sens d'ailleurs. Angoisse par rapport euh, aux médecins euh, et aux politiques, à la politique sanitaire, mais il y aura des. après une certaine hésitation, je pense qu'il y aura vraiment des arrestations. Et puis euh, bon bah là on va laisser un petit peu de côté, hein. c'est peut-être le cas de Agnès. Hein qui ressort un petit peu, donc ça, on va peut-être en avoir encore un petit peu des échos. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'armée qui intervient. Et j'ai vraiment posé la question, qu'est-ce qui va déclencher la fin, euh, ou plutôt la, le fait que le peuple gagne Eh bien, j'ai eu cette carte-là. Bon. Voilà. Donc, il faut tenir. Il faut tenir. Surtout, ne vous laissez pas... Euh, euh, comment dire Ne vous laissez pas influencer par la propagande. Restez forts, restez centrés sur vous même euh, N'oubliez jamais que votre santé, vous n'en avez qu'une. Et votre santé, c'est votre vie. Donc si vous avez des effets secondaires à court ou à long terme, c'est votre vie qui est fichue. Voilà. Donc je tenais vraiment à préciser ça. Donc tenez bon, ne vous laissez pas vraiment influencer. Ne vous laissez pas mettre des cochonnées dans votre sang. Parce qu'après, ma foi, c'est fini, quoi. Bon, allez, je vais refaire un autre petit tirage un peu plus court parce que j'ai tendance à blablater, n'est-ce pas Je suis une grande bavarde, je suis désolée. Merci en tout cas de votre patience. Et puis, on va regarder tout de suite Marine, on va regarder Eric et on va regarder peut-être Philippe, Philippe de Villiers. Je pense que je peux dire le nom, pas de problème. Voir un petit peu ces trois-là, ce que je sors, sachant encore une fois que moi, je suis neutre. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.